Bonjour, donc on va regarder aujourd'hui comment utiliser l'opérateur IN qui permet de, de préciser l'appartenance d'une valeur à un ensemble. Pour faire ça, on va se placer dans une base de travail et on va aller voir les informations qui sont stockées dans une table, une table qui n'est pas trop grande, hein, donc qui contient une douzaine de lignes. Alors Par exemple, si j'ai envie de regarder quels sont les mouvements effectués par le client numéro 2. Je vais écrire where id 2. Et dans ce cas-là, donc j'ai la, la ligne qui était euh, l'opération, donc euh, le mouvement qui a été fait par le client. Euh, numéro 2. Alors, si j'ai envie de regarder pour le numéro 3, je vais écrire ça comme ça, et j'ai... Euh, maintenant les opérations effectuées par client numéro 3 alors admettons que j'ai envie d'avoir dans le même résultat ces deux ces deux ces deux ensembles de résultats donc regroupés donc le numéro 2 et le numéro 3 donc dans ce cas là il bah, n'y a pas de souci on va mettre un or ça c'est une première manière d'écrire voilà ça fonctionne très bien soit j'ai mon id client qui vaut soit j'ai mon ID client qui vaut 3. Alors, si par exemple, maintenant je vous dis, bah voilà, et je veux également euh, l'ID client numéro 4, parmi mes résultats, bah, il faudrait que je rajoute encore un or. ID client égal 4. Là, j'ai effectivement mon résultat, hein, les clients du 2, du 3 et du 4, mais on voit que la requête commence à à grandir. Donc on a une possibilité de dire maintenant, on veut, on va, on va écrire ça autrement, on va écrire que select client, on va écrire que notre ID client, donc notre condition c'est que notre ID client il appartienne donc à un ensemble et comme valeur on va prendre par exemple 2, 3 et 4. 2, 3, 4. Et là, j'ai bien mon résultat. Ah oui, alors là, j'ai fait. Je suis parti sur les clients. J'ai bu un coup. C'est mouvement. Les mouvements, regardez. Voilà. Hop. Voilà, donc là, j'ai bien mes informations. Donc dans la table mouvement client. Alors là, les valeurs n'ont pas besoin d'être consécutives. Hein. Je pourrais très bien dire, euh, non, moi je veux le 2, le 4. Voilà. Et euh, éventuellement, même carrément le 2. Bah, là, ça revient à dire.. Euh, comme mon ID client il doit être égal à l'unique valeur de l'ensemble, ça me revient à faire une égalité. Donc cet opérateur est assez sympathique hein, parce que il, permet, il nous permet d'avoir remplacé avantageusement cette notion d'appartenance d'égalité à une des valeurs de l'ensemble par une requête qui est écrite comme ici avec, un, avec des ors et qui est assez interminable. Écoutez, on a réussi à utiliser notre opérateur IN. Donc euh, Sur ce, bah, je vous dis merci euh, pour votre attention et à bientôt.